Bonjour à tous. et bien, dernièrement, j'avais fait une petite vidéo sur le Windows Server où je montrais juste comment activer la page IES Server pour qu'il y ait une réponse en face, pour que le la personne voit que la page s'affiche. Là, on va faire un peu plus complet. Euh, donc, on va prendre un Windows, on va se remettre sur Windows Server et on va, euh, comment dirais-je, faire en sorte voilà, je vais me mettre sur l'écran. Voilà, là je suis sur un... Alors je me mets sur un PC... Normalement on peut le travailler directement sur le PC sur lequel il est installé, mais là j'ai décidé de passer par Team River pour pouvoir filmer correctement tout ce qui se passe. Euh, donc, on va faire en sorte que... Ben, de vous montrer comment afficher... Euh, ben, la, la mise en place de la, pla euh, de la page web ainsi que le système MySQL, voilà, PHP, PHP MyAdmin, tout ce qui va avec. Voilà. Alors, donc il faut savoir que, ben, il faut, là, vous pensez que c'est un Windows 10. Alors, oui, c'est sous une base Windows 10, mais c'est un Windows Server 2019. Voilà, et on va mettre le gestionnaire serveur en route. Donc, euh, vous allez voir que ben, ça, ça met parfois un peu de temps. Bon, c'est un PC test, il n'est pas puissant, donc ça va mettre un peu de temps pour s'afficher. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y a des fois où même moi je me fais avoir par le temps et l'attente. Donc, je vais mettre une petite pause et on reprendra dès que la page du gestionnaire serveur sera ouverte. Voilà, après donc cette petite attente, le tableau de bord est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, Déjà, on va configurer en fin de compte les bases. C'est-à-dire l'affichage de la page web et ajouter deux, trois petites fonctions qui permettront d'installer derrière MySQL, PHP et PHP MyAdmin. Donc, on va cliquer sur gérer. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc vous voyez, hop là, on va ramener ça comme ça, ça sera plus simple. Donc, bon, ça on peut le passer, mais bon, si vous, avez, vous pouvez perdre votre temps de lire, il n'y a pas de problème. Ça vous explique comment on peut faire fonctionner le système. Donc, type d'installation. Alors, euh, installation base, euh, basée sur un rôle, voilà, ou une fonctionnalité, c'est ça qu'on cherche. On cherche pas à mettre des services en route de bureau à distance donc le serveur nom du serveur l'IP que j'utilise donc voilà ça je vous montrerai l'IP on verra bien par rapport à l'écran après euh, donc euh, voyez que c'est un Microsoft serveur 2019 standard avec une gestion interface bien sûr parce que vous avez vous pouvez mettre la gestion sans l'interface écran mais je vous conseille puisse, euh, de mettre l'écran, puisque si vous avez un écran, c'est mieux. Ensuite, suivant. Ben, alors, nous disons que nous voulons un serveur web et on veut afficher donc la page. Donc C'est votre propre serveur, on affiche les données IIS. Donc, on ajoute les fonctionnalités. Là, on ne touche à rien. Alors on peut mettre un DHCP ou un DNS, mais bon, on ne fait pas du serveur DNS, ça si c'est un serveur pour vous, on a juste besoin de ça, ça suffit amplement. Donc les fonctionnalités, alors, donc, direct play et tout ça, ça c'est les fonctionnalités que vous retrouvez euh, euh, sous Windows 10, mais d'une différente façon, on, a, on ne va pas y toucher puisqu'on n'a pas besoin de, de système bien spécifique. Alors ça, c'est le rôle... Ça vous explique le rôle du serveur web euh, donc en IIS. Donc là, on peut passer. Et là, c'est ici qu'il va falloir rajouter une petite fonctionnalité. Alors, on rajoute ces deux-là. Le journal OCB et la journalisation personnalisée. Voilà. On va descendre un petit peu. Et on va prendre l'authentification de base va nous aider donc on fait suivant et là le récapitulatif de tout ce qui va se mettre en place alors vous pouvez faire redémarrer automatiquement serveur de destination s'il y en a mais là il n'y en a pas donc on installe et ça risque de prendre un petit peu de temps donc je vais remettre une petite pause voilà ce n'est pas grave le temps que ça se fasse et voilà après quelques minutes d'attente pour moi pour vous rien du tout bien sûr voilà vous, vous pouvez remarquer un ah, si on ici sur route voilà je ferme donc si on veut on s'arrêter là bah on dirait chouette mais je vous montre un truc donc je, euh, je vais utiliser le navigateur alors euh, sachez que euh, windows Server 2019 ce n'est pas Microsoft Edge à la base, c'est euh, euh, euh, euh, euh, euh, Internet Explorer. Pardon, j'ai un chat à la gorge. Ça arrive des fois. Alors si je prends Localhost, vous allez voir. Donc si on se basait sur Localhost, oui bien sûr. Pourquoi il me ouvre une deuxième page je ne sais pas. Alors le canost, voilà, sur le canost, ça vous donne ceci. Ça veut dire que vous êtes bien votre page internet, <coughs> elle est active. Alors, donc elle est, elle est active, donc il n'y a pas de souci. Donc on va fermer. Maintenant, il faut qu'on puisse intégrer la base de données. Bah ben, la base de données, c'est pas compliqué. Il faut savoir que là, je dois transférer un petit logiciel. Donc, je vais transférer un petit logiciel qui s'appelle Web, euh, Web Platform Installer. Et vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc, là, je ferme passer ces noms. Bon. Je vais aller dans l'explorateur de fichiers, dans les documents, et oui, ça marche, c'est Windows, donc la base, elle est comme ça, on active, alors il suffit d'installer, c'est pas compliqué, vous voyez, ça s'installe assez rapidement, Donc, et on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il est en anglais, mais vous allez voir, tout, toute interface va se mettre et s'adapter en français ce qui est assez, assez sympathique et ça ne sera pas compliqué à vous l'expliquer alors je vais voilà je vais dire ça donc voilà je vais le lancer là le chat qui est, le chat qui s'ennuie ah désolé hein quand on fait ça depuis chez soi voilà ce que ça donne le minou il s'ennuie donc Windows Platform Installer se met en route et nous allons voir ce que ça donne. Alors, donc, le temps qui distance, moi je vais mettre une petite pause parce que, il y a des fois, certains programmes ont du mal à se mettre en place directement. Voilà, reprise. Donc, zéro élément à installer. Alors, nous allons cliquer sur produit. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher eh bien, On va chercher PHP. PHP qui est, qui est la base qu'on veut mettre pour pouvoir travailler. Bon, vous pouvez travailler directement en HTML sur le Windows Server, mais là, on veut aussi travailler en PHP. Alors, sur, euh, sur ce, sur ce système-là, je vous conseille de prendre PHP 7.3. Soit sur euh, parce que PHP 4 n'est plus euh, comment dirais-je euh, euh, n'est ben plus plus euh, adapté euh, voilà bon ben on n'y est pour rien donc alors il vous faut PHP 3 voilà en 64 bits en français euh, en anglais pardon et euh, oui comme j'ai cliqué dessus alors j'ai cliqué dessus ça me l'a pas euh, où est ah voilà un truc qui ne s'est pas fait alors, où est alors PHP voilà donc on fait ajouter voilà c'est bien ce que je cherchais hein, et il vous faut le Microsoft Cache, le Windows cache extension adapté à cette version là c'est à dire celle-ci voilà donc le il faut bien prendre le PHP donc je vous conseille le 7.3 bon, en, euh, en 64 bits si vous voulez, parce que bon c'est du 64 bits et le Windows cache Extension 2.0 en 64 bits pour le PHP 7.3 qui revient ici maintenant nous allons aller ici et nous allons chercher MySQL Masque MySQL, c'est on ajoute la version 5.5. Voilà, alors ne cherchez pas PHP MyAdmin, vous ne le trouverez pas via ce système, ça ne marche pas. Donc vous faites installer. Donc, voilà, vous définissez donc le mot de passe pour MySQL. Alors moi je le définis. Alors, voilà. Voilà, voilà, voilà. On fait continuer. Ah, tiens, j'ai mal tapé les mots de passe. Hop. Ok. apparu des fois voilà donc il vous dit bien il vous récapitule ce que vous mettez tac tac tac on est d'accord on accepte et on attend ah, donc ça va télécharger et après ça va installer alors ça va prendre un petit peu de temps donc je vais remettre une petite pause et euh, on verra après voilà, fin de l'installation. Vous voyez, ça vous dit que les produits qui ont été correctement installés. Hop. On fait terminer. On ferme. Et là, je vais faire un autre transfert. Donc, je vais transférer les fichiers. Et là, je vais transférer PHP MyAdmin. Et au lieu de le transférer directement là, je vais, la, je vais le transférer. Donc, dans le euh, disque C et je vais vous dire à quel niveau euh, c'est pas le bon vous voyez quand on se trompe voilà donc on vient dans C et on va dans interpub double, 3W route et je vais le transférer ici donc transfert des données le temps que ça se fasse ça, je pense que ça va aller vite normalement d'ici quelques minutes ça sera fait donc moi je vais refaire une petite pause et on va revenir juste après vous verrez ça sera très rapide à comprendre voilà le transfert de fichiers est fait donc je ferme et là je vais passer par l'interface ici ça sera plus simple pour moi, parce que je vais vous faire une grande page. Alors, je, donc, voilà, là, je rajoute slash php myadmin et normalement, on va tomber sur cette page, si elle veut bien s'afficher, bien sûr. Alors, il faut attendre que ça s'affiche correctement il y a des fois comme ça, ça met du temps alors ça, là le cercle qui tourne, vous le voyez et en ce moment Google a des soucis euh, je vois pas mal voilà, ça y est, PHP MyAdmin s'affiche donc bienvenue dans PHP MyAdmin en français bien sûr donc on prend route voilà connexion ah, j'ai pas mis ah bon Impossible de se connecter à MySQL Alors route, j'ai peut-être pas mis le bon mot de passe. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors on va attendre. Ça, ça, c'est longué. Hein. Je peux vous le dire c'est longué. Ça. Voilà. Voilà la base de données php voilà je vais modifier donc voilà vous avez votre page euh, php myadmin que vous connaissez alors c'est vrai que par rapport à linux euh, que vous prenez des bureaux c'est euh, totalement différent pour l'installation de php myadmin puisque c'est juste un apport de fichiers qu'il faut faire et que sur euh, linux c'est avec aptgate install php myadmin voilà, euh, maintenant c'est apt install euh, quand vous prenez euh, ben des biens euh, quand vous prenez un Debian 9 ou un Debian 10. sachez que sous Debian 11 AP, euh, PHP c'est existe voilà donc là ben, vous, euh, vous savez que PHP MySQL et PHP MySQL passe donc là voilà, vous avez test qui est, bon donc c'est le test hein, euh, donc vous voyez vous prenez les passes de données alors attendez, on va venir sur base de données. Et vous allez voir. Donc que vous avez les informations. Sur MySQL, tac tac, tout ça. Les privilèges, ils sont affichés là. Donc pas de problème. Bah, si vous voulez créer un utilisateur. Bah, vous faites un compte utilisateur. Pas de problème. Vous l'ajoutez. Vous voyez. Le seul que vous avez c'est route localhost avec all privilèges voilà ah, vous n'avez plus qu'à rajouter un utilisateur et vous êtes tranquille voilà ça c'est c'est pas compliqué après vous pouvez créer euh, un, un fichier php l'envoyer euh, tout ça mais ça j'ai pas trop j'ai pas le faire donc pour le moment vous savez très bien que ça fonctionne et si vous voulez je peux vous montrer depuis l'interface ici si je fais je peux faire pareil vous allez voir, il suffit que je réouvre le, le navigateur. Ah oui, parce que là, ça a, un petit, ça a été un petit peu longué pour lui, le pauvre. Donc, vous savez, que vous pouvez travailler aussi bien en localhost qu'avec euh, euh, euh, euh, la machine euh, comme vous le souhaitez. Alors, là, j'ai un bug. Je vais voir ce qui se passe. Ça peut arriver des fois. C'est pas méchant. Donc, le temps de rectifier le petit bug et on va voir ce qui se passe. Voilà, le petit bug il est rectifié. Donc voilà, j'accepte tout. Je l'avais fait tout à l'heure, mais ça c'est pas grave. Donc là, ben, c'est pas compliqué, on fait pareil. Donc on fait local. Alors, quand vous êtes sur la machine, vous faites un localhost. Localhost slash php my admin. C'est pas plus compliqué que ça. Vous faites entrer et vous allez vite comprendre que vous allez arriver sur PHP MyAdmin euh, sans problème. Alors c'est un peu lent parce que, comme je passe par TeamWeaver, ça tire un peu sur la mécane je vous l'avoue, <rire> qui est en face. Donc là, voilà, on arrive sur PHP MyAdmin. On va attendre que ça se mette en place. Alors, ça, c'est normal, vu que vous êtes sur un serveur, ça n'a pas trop besoin du son. Voilà, on attend. Voilà, donc, eh c'est pas compliqué, on fait route. Le mot de passe, toujours pareil. Voilà, on fait entrer. Et voilà, l'interface. Alors, vu que l'ordinateur j'utilise, l'écran est un peu tout petit, l'interface s'adapte d'une façon différente. Donc, vous êtes bien sur l'interface. Voilà. Donc, oui, j'enregistre. Voilà. Donc, vous êtes bien sur l'interface. Sauf que là, si je veux voir mes comptes clients, hop, il faut que je fasse ça. Allez. Allez, bus, non. compte utilisateur, vous voyez, base de données, voilà, vous voyez, route en localhost, les privilèges, pareil, vous voyez, donc vous savez que sur votre machine aussi, ça fonctionne, euh, si ça fonctionne en distant, la machine, ça fonctionne pareil. Après, je vous, vous pouvez mettre un logiciel de programmation et de codage sur, directement sur votre machine. Hein, puisque c'est une machine que vous avez à disposition. Si vous voulez rediriger les trucs par, vers les autres, il suffit de reprogrammer. Bon, euh, ça dépend dans quel pays vous êtes. Mais euh, vous avez ce qu'on appelle, qu appelle le DMZ avec une redirection IP par slot et par switch avec des DNS programmables par rapport à vos box donc vous, il suffit de modifier là-dedans voilà les... ça c'est quelqu'un qui me justement m'a demandé pour cette vidéo voilà euh, c'est pour ça dit c'est quand qu'elle arrive et attendras hein, que je la finisse euh, donc voilà euh, la... voilà pourquoi on, euh, on travaille sur euh, ce système là donc vous pouvez en Windows ce qui est bien euh, vous pouvez le faire aussi sous Linux mais sous Linux quand vous avez l'interface graphique c'est plus chiant parce qu'il faut quand même vous passer par le SSH alors qu'est-ce que je peux conseiller quand vous êtes en mode Windows, vous pouvez travailler avec l'interface graphique, c'est plus simple pour vous, c'est plus facile pour la gestion déjà, euh, sous Linux travaillez simplement avec l'interface SSH pas besoin d'interface graphique si vous voulez faire du serveur euh, du serveur vous voulez accueillir du monde faire la voilà vous faites une, euh, une interface et puis vous transférez vos données par euh, ben par euh, par WinCP ou Fizzila ça dépend Quel, lequel des deux vous euh, vous préférez le mieux là dessus ben moi euh, j'ai fini avec cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine